Son co-président, mon c'est le mi. Son co-président, mon c'est le mi. Son co-président, mon c'est le mi. Sénégal, mon unique. Sénégal, mon unique. Sénégal, mon union, Mon t'a son co Le combat de son corps est le tien Le combat de son corps est le mien Le combat de son corps est le nom Vous serait en Sénégal sans son co. Une Afrique, sans son co. Donc, nous avons besoin de toi. Plein, mais c'est Sa patrie. Nous sommes les patriotes. La patrie avant tout. Les intérêts du pays avant tout. Les intérêts de l'Afrique avant tout. Fénégal, Fénégal, Fénégal, Sénégal Mon Union. Sénégal Mon Il est We. Sont debout avec son cours. Les étudiants marchent avec son co. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Son co-président. L'espoir dans la nouvelle politique il nous faut l'homme qu'il nous faut président son corps dégazer les voleurs, dégazer les corrompus fini les détournements des derniers publics Finis les délits de confusion Cultivons le patriotisme. Travaillons. Cultivons le patriotisme. Travaillons. En couvrant nos mains pour la peuple Une justice pour la patrie. comme celle